Salut, avant de regarder cette vidéo, pense à t'abonner et à poser un like si c'est pas déjà fait. Un petit mot pour te dire que si tu veux passer le confinement, tu trouveras un kit complet pour faire des visios avec tes joueurs et organiser tout ça en description de la vidéo. Ce safety là, avant même le départ de l'action, hard bail au-dessus de la verticale de 1. C'est-à-dire que du coup ça c'est la verticale de 1, ok Là on va hard bail au-dessus de la verticale, c'est-à-dire que du coup si lui monte verticale, c'est pas mon business. Ok Le safety n'a pas de verticale à jouer. D'accord Contrairement à une tourite classique, euh, contrairement à... À, à toutes ces covers de sync etc, toutes ces choses où du coup le, le corner à la verticale de numéro 1 si 2, pas, si 2 ne fait pas out, tu vois, 2 c'est lui ok, là le, le joueur qui est là ouais. sur la vidéo ça c'est numéro 2, si 2 fait out et que lui est vertical, dans un touride normal, donc une cover 2 normale qui est pas une cover de Tampa, le corner va matcher la verticale, euh, pardon le corner va prendre l'outside, le tracé out, putain je vais y arriver pardon Okay. Et, le et le corner, va, le safety va monter sur la verticale. Voilà. Sur la verticale. Voilà. Du coup, si par exemple, j'ai une verticale de 2, dans un tour read normal, le safety va prendre la verticale de 2, man to man, et le corner va prendre la verticale de 1. Ça, c'est tour read. D'accord Et Tampa okay. 2, c'est pas ça. Tampa 2, c'est une vraie cover 3 avec un vrai post player, donc un vrai joueur au milieu. Donc, du coup, on n'a pas besoin de faire ça, entre guillemets. Donc. Ce qui fait qu'on a un safety qui hard bail au-dessus de la verticale. Donc là on voit le safety qui hard bail, qui vient se remettre à peu près 12 yards au-dessus du jeu backpedal. Okay Et là ce qu'on regarde au-dessus, c'est le corner qui joue ce qu'on appelle squat technique. Okay Donc on va parler de ça ce soir, ça s'appelle squat technique. C'est vraiment une technique qui est importante dans la Tampa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu trouveras dans la description le kit complet pour passer le confinement avec tes joueurs. Et moi je te dis à la prochaine.